Soit environ trois fois le diamètre terrestre. Nous avons le méridien de Greenwich d'origine qui se, qui se trouve ici, la France que j'ai représentée par cette petite tache noire, et j'ai représenté ici, avec, à l'aide d'un clou, la verticale d'un lieu qui se trouve à peu près à, à l'est de la France. Et cette maquette permet de voir que la position verticale du satellite qui est ici ne correspond pas avec la verticale au lieu de réception. Il y a une inclinaison de, de, de, la, verti, de la verticale. Donc on peut dire qu'on recevra Enfin, la polarisation verticale émise par le satellite n'arrive pas verticale sur Terre, sauf au méridien du, du, du satellite. Et on reçoit donc euh, la, le signal avec une polarisation oblique qu'on appelle angle de skew, en anglais.